Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma cuisine Aujourd'hui je vous fais un petit haul spécial cuisine Il y aura de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, petit électroménager. Euh, C'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire Mais euh, j'avais remarqué que ces derniers temps j'avais besoin d'un petit coup de, de peps De renouveler un petit peu ma vaisselle Et euh, j'ai fait des petites trouvailles euh, Que ce soit sur euh, les sites de vente privée ou dans le magasin de déstockage Action Donc euh, j'ai concocté quelques petits articles qui voilà j'avais l'impression que j'avais besoin de petits changements puisque j'ai pas changé ma vaisselle je crois depuis que je me suis mariée, j'ai acheté juste quelques trucs mais pas carrément renouvelés donc là hop je me suis débarrassée de tout ce que j'avais avant et j'ai racheté un nouveau service pour le quotidien euh, de nouvelles assiettes euh, voilà il y a des petites nouveautés j'espère que ça va vous plaire et puis euh, je me suis dit c'est l'occasion que jamais pour vous montrer tout ça Puisque le ramadan approche et je sais qu'il y en a pas mal qui euh, renouvelent euh, ou rachètent, de, de, qui renouvelent un petit peu leur vaisselle avec chaque ramadan. C'est pas le cas pour moi. Euh, moi franchement je ne renouvelle pas tout le temps. J'achète euh, en fonction de mes besoins et aussi s'il y a vraiment quelque chose qui me plaît énormément... Euh, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, rachètent de la nouvelle vaisselle pour le ramadan donc je me suis dit c'est l'occasion pour que ce soit le premier épisode de, des préparatifs du ramadan donc côté vaisselle, euh, j'ai été à Action et euh, je voulais me procurer un service qui sert pour le petit déjeuner euh, quand c'est un petit déjeuner très varié, quand il y a beaucoup d'aliments à servir euh, aussi pour euh, tout ce qui est raclette ou encore si je fais des menus le soir par exemple spécial kebab, hamburger, euh, etc donc je voulais quelque chose avec des compartiments où je pouvais servir plein d'aliments dans l'assiette et là j'ai vraiment trouvé mon bonheur donc à Action j'ai trouvé ces petites assiettes à compartiments c'est des assiettes spéciales raclette mais vous pouvez euh, les utiliser vous êtes libre de les utiliser comme vous voulez euh, elles sont toutes blanches j'adore c'est vraiment euh, tout simple, tout blanc vous avez trois compartiments ici un compartiment, un grand compartiment de ce côté là et euh, qui sont carrés le seul hic euh, le, le prix c'est vraiment quelques euros euh, franchement ça coûte pas du tout cher euh, vous pouvez les trouver dans toutes les actions euh, près de chez vous, que ce soit en Belgique ou en France petit bémol, c'est la lourdeur euh, du, de l'assiette et aussi euh, c'est difficile de faire entrer ça dans la vaisselle donc moi pour le laver je mets dans les extrémités euh, du lave-vaisselle comme ça, ça touche pas le truc là qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire si vous avez un lave-vaisselle. Euh, J'ai pris aussi euh, du, même, du même concept, donc euh, des, des assiettes comme ceci. Euh, je peux servir des, des desserts dans ces assiettes-là comme je peux euh, servir euh, voilà des aliments. Et j'en ai pris aussi les euh, même comme ça, mais euh, une taille au-dessus. Donc ça fait à peu près euh, un petit peu un peu plus grand comme ça. Euh, J'ai pris aussi des petits bols comme ceci carrés à action aussi pareil euh, qui font partie de la même catégorie des assiettes que je vous ai montrées avant et cela sert très bien pour servir tout ce qui est apéritif je sais pas moi tomates et, euh, cerises euh, olives euh, cornichons hein, vous pouvez même servir hein, tout ce qui est confiture euh, euh, je ne sais pas moi des petites sauces etc euh, euh, vous pouvez mettre de la mayonnaise Du yaourt nature euh, Quand vous, vous faites un Un, un bon petit déjeuner euh, varié Ou quand vous faites euh, un, un repas snack on va dire Donc ça peut vraiment servir à quelque chose Je les trouve vraiment géniaux J'en ai pris 6 Puis dans un petit magasin euh, en Hollande C'est un magasin turc euh, J'ai pris, euh, où on peut trouver beaucoup de vaisselle Qui ne coûte pas du tout cher Donc il y avait une une promotion pour ces petits bols saladiers euh, noirs comme ceci mais qui sont brillants qui sont pas mats voilà donc j'en ai pris deux et j'en ai pris aussi du même magasin vous voyez ça c'est pour servir du lait chaud au petit déjeuner ou encore donc moi je les utilise comme ça euh, pour mettre du chocolat fondu ou encore euh, un, un sirop à base de sirop d'érable pour versé au dessus euh, des desserts que je prépare à la maison et je trouve que ça fait super joli, super classe j'en ai pris 6 comme ça et ça coûtait les trois ensemble dans les environs de 1 ou euros. voilà je, je continue aussi chez Action donc comme c'est euh, Pâques qui approche euh, ils ont sorti euh, une petite collection de, de vaisselle pour les enfants donc j'en ai profité pour prendre un petit service pour Cyrine Nour et Ferouz, pour celles qui se demandent, c'est qui Ferouz, c'est euh, ma nièce. Donc le rose, là, j'ai pris pour Cyrine. Euh, ouais. Voilà, vous voyez, il y a une petite assiette euh, avec un, un petit lapin. Par contre, ce service-là est vraiment très léger, très adapté pour les enfants. Vous avez une tasse comme ceci, qui est assez grande, que ma fille adore le matin pour prendre son lait. Et vous avez ceci pour, euh, pour mettre euh, un neuf, Voilà avec le petit lapin. Donc ça existe en trois couleurs il y avait le rose, le vert et le bleu donc j'en ai pris les trois il y avait aussi des bols mais j'avais pas trouvé le rose et donc je voulais pas prendre pour les autres des bols Cyril elle aurait râlé, pour, elle m'aurait sûrement dit pourquoi elle a pas de bol donc j'ai évité d'acheter les bols, j'ai pris que la tasse, l'assiette et le cocktail puis sur le site de vente privée. Euh, j'ai trouvé une, une vente privée euh, très avantageuse de service composé de 18 pièces donc vous avez 6 bols, euh, 6 grandes assiettes et 6 petites assiettes euh, donc j'en ai pris un service, j'avais hésité entre le blanc et le noir et puis finalement j'ai opté pour le noir puisque c'est ma couleur favorite et ça change du service blanc que j'ai pris pour le petit déjeuner donc voici le service comment il est, carré, vous voyez ça c'est le bol qui est assez grand je trouve Ça c'est la, la petite assiette qui peut servir d'assiette à dessert d'ailleurs. Et puis une assiette euh, assez grande, vous voyez. Euh, ce bémol aussi, je trouve ça légèrement lourd, moins lourd que les assiettes de chez Action bien sûr. Euh, mais voilà, ils sont de très bonne qualité. Un noir, mat, euh, ça va dans la vaisselle ou dans le micro-ondes. Je trouve ça génial. Euh, donc guettez les filles sur le site en privé. Parfois ils mettent des ventes de pas mal de, de produits, pas mal de vaisselles qui... franchement ça m'a pas coûté cher, je crois que le service là m'a coûté dans les environs de 30 euros et ça m'a permis voilà, de changer mon service que j'avais avant puis chez Ikea j'avais pris euh, des petites verrines comme ceci qui coûtaient pas du tout cher, elles étaient en promotion je sais pas s'il y a 10 ans encore euh, mais je vous les recommande vivement si vous voulez faire euh, des petites mousses au chocolat dedans ou euh, des petits desserts euh, dans ce style même ça, ça peut servir aussi de vérine pour la salade je trouve que c'est une super idée euh, pour, pour servir puis aussi sur le site de vente privée euh, j'avais euh, envie de renouveler ma, ma batterie de cuisine et je suis tombée sur une vente Arthur Martin donc vous voyez, vous avez ici euh, une panier amovible euh, c'est un peu comme l'étefale que j'avais avant, exactement la même chose. Ce qui est bien, c'est que c'est tout feu, dont induction. Puisque, avec ma plaque, comme euh, vous pouvez le constater, j'ai une plaque à induction derrière, donc je ne peux utiliser que ça. Euh, voilà, c'est de l'acier inoxydable, tout induction, tout feu dans induction. Donc j'ai trois casseroles, plus 2 poils comme ceci. Euh, L'avantage c'est que ça coûte aussi avec des couverts comme ça. Euh, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 ou couverts je crois, oui, si ce n'est pas plus. Euh, je trouve ça très bien. Plus la poignée amovible pour 60 euros, c'est juste waouh Parce que franchement ma batterie Tefa coûte super cher et euh, quand je vois la qualité de Arthur Martin. Euh, franchement, ça n'a rien à envier aux, euh, aux autres marques comme Tefal, etc. Donc, je vous recommande cette marque à 100%. Euh, puis, j'ai pris aussi du site Amazon. Puis, j'ai pris aussi du site Amazon euh, pour compléter ma, ma série de la Tefal Snack Collection. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi Donc, c'est un appareil qui est, on va dire, multifonction. Euh, ça peut être euh, croque-monsieur, grill, panini, euh, pour, offre, vos, cipière, pour faire aussi des madeleines enfin pour faire plein de choses vous avez 12 choses à faire euh, cette fois-ci j'ai pris euh, les plaques pour faire les donuts donc je vais vous montre à l'intérieur aussi je vous ai déjà montré euh, l'appareil avant ça s'appelle la snack collection de chez Tefal et à chaque fois vous prenez juste vous achetez juste les les, les plaques comme ceci pour une dizaine d'euros, euh, entre 10 et 14 euros, ça dépend du site. Donc cette fois-ci, moi j'en ai pris pour les donates. Je n'en ai pas encore testé, je vais tester le charbon ce week-end là. Et euh, s'il me faut, eh ben, si ça réussit, je vous ferai une petite vidéo euh, pour vous montrer comment je réalise les donates. Encore du site, toujours en privé. Euh, cette fois-ci, j'ai pris un truc à, voilà, pour faire la là, C'est une poêle spéciale là, Voilà, les poêles spéciale païla n'ont pas de couvercle euh, elle est tout feu dont induction. Je n'ai pas encore utilisé. Euh, C'est marqué ici, full induction. Et euh, je n'ai pas encore utilisé, mais vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, je vais essayer la paille là très, très très prochainement, Charlotte. Et je vous en parlerai. Et comme j'ai beaucoup d'ustensiles qui datent de, de, de plus de, de, de 4-5 ans, euh, que je ne peux pas mettre sur une plaque à induction, j'ai opté pour une petite plaque comme ceci électrique. Euh, où je peux mettre ces ustensiles là, euh, par exemple j'ai une petite poêle en cuivre ou un petit agine aussi en, euh, en argile donc j'ai opté pour ça, euh, pour justement euh, utiliser euh, tous mes ustensiles quand euh, je souhaite donc ça c'est la marque Clatronic, je l'ai eu euh, sur Amazon euh, pour 15 euros. et puis au final j'avais besoin d'un batteur pour faire monter les blancs en neige sans galérer. Parce que chaque fois que je voulais monter, c'est bizarre, j'ai euh, euh, un, un batteur qui est inclus dans mon robot de cuisine ou encore dans mon, dans mon kitchen aid, mais j'ai l'impression que ça ne monte pas bien les blancs en neige parce qu'en fait les, les, les fouets ne touchent pas assez le fond du socle. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a toujours du liquide qui reste en bas, le blanc d'œuf qui reste en bas en ah, liquide, et je me suis dit cette fois-ci je vais opter pour. Un... je vais prendre un, un batteur comme ça euh, pour monter mes blancs en neige j'ai beaucoup regardé sur le net sur, surtout sur Amazon et euh, celui-ci était euh, super bien noté c'est une marque qui s'appelle Surpire. je ne connais pas cette marque il a 5 vitesses, il a un socle pour justement ranger toutes les pièces et euh, franchement je peux vous dire que je peux monter les blancs en neige en même pas 10 secondes croyez-le ou pas il est hyper rapide, il est nickel, il n'a rien à envier aux autres marques, euh, il coûte beaucoup moins cher, il n'est pas très bruyant et franchement euh, je vous le recommande à 1000% vous pouvez foncer les yeux fermés, j'ai préparé pas mal de choses avec et je continue toujours à l'utiliser, que ce soit pour préparer de la mayonnaise fait maison, euh, préparer des mousses au chocolat, monter les blancs en neige euh, ou encore faire des ganaches pour les gâteaux. Il est topissime. Je euh, vous rappelle la marque, c'est la marque Sur Surpire que j'ai acheté sur Amazon et qui coûte, euh, je pense que c'était dans les environs de 20 euros. Je ne me rappelle pas très très bien le prix, mais c'était vraiment pas cher par rapport aux autres marques. Donc, pensez les filles, si vous n'avez pas encore acheté un batteur comme ceci dans votre cuisine. Donc voilà les filles, je crois que j'ai fait le tour de mes dernières trouvailles cuisine. Vous avez déjà testé un de ces articles que je vous ai montré, dites-moi votre avis en commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.